Donc dans l'idéal, c'est de regarder un petit peu les flux d'activité, regarder les besoins des salariés et faire en sorte que le collectif de travail restant soit en capacité d'assurer la charge de travail éventuelle. Ou alors, après, c'est se dire que peut-être il y a une ou deux semaines dans l'année qui peuvent être finalement fermées. Il y a des entreprises qui font ça, des entreprises qui vont fermer au même moment, l'entreprise fermant le salarié, voilà.